Le jeu de la princesse coquette, un jeu de rapidité des 4 ans. Le but du jeu est de collecter le plus d'accessoires et d'habits de la princesse coquette. Chaque joueur dispose d'un plateau. On place les 18 cartes au verso rose au centre de la table. Les autres cartes constituent la pioche. Pour commencer, on retourne la première carte de la pioche. Le premier joueur qui tape sur la carte correspondante à celle de la pioche la remporte. Si c'est une carte princesse, il la pose sur son plateau, côté coquette. Si c'est une carte hiver, il s'en débarrasse en la donnant à son adversaire, qui la placera côté vieux vêtements. Chaque joueur peut aussi taper sur son plateau pour préserver ses cartes princesse ou se débarrasser d'une carte hiver. Mais s'il tape sur une carte par erreur, il saute un tour. Si vous tombez sur une carte spéciale, il faudra alors retourner une, deux ou trois cartes du jeu et bien garder en mémoire ce qui se cache dessous. La partie s'arrête lorsque toutes les cartes princesses ont été piochées. Celui qui en a le plus gagne la partie. Bravo Retrouvez plus de jeux sur écoledesloisirs.fr.